Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous fais un petit live ce soir pour vous parler de business, bien sûr, et de priorité. Pourquoi je vais vous parler de ça Parce que j'écoutais récemment une formation de ce très cher Bob Heilig, qui est un, un gars aux états unis qui développe euh, une, une, chaîne, euh, une chaîne YouTube, un podcast, etc., qui s'appelle euh, Virtual, euh, Virtual, Your Virtual offline je vais y arriver, et, euh, et j'adore ce qu'il fait en fait. Et... Il parlait, de, il parlait de priorité d'organisation, etc., etc. Et là, je me suis dit que ce serait intéressant que je vous parle spécifiquement, là, ce soir, de priorité. Euh, pourquoi Parce que, typiquement, je vais vous parler de priorité dans des business comme le nôtre. Des business euh, en marketing relationnel ou même des business, euh, les business, euh, comment on dit en français, euh, à côté. C'est-à-dire des business qu'on qu va faire en complément d'un business euh, à plein temps. Et souvent, les gens, en fait, euh, quand ils font ce business à côté, les gens ont tendance à dire que ça ne fonctionne pas bien, ou ils n'ont pas forcément les résultats escomptés, etc. etc. Mais... Quand on prend un business traditionnel, par exemple, demain, vous vous lancez en affaires. Alors, je ne parle pas du tout de euh, quand on est salarié a priori, quand on est salarié, il y, y a un truc qui est clair et net, c'est que si vous ne faites pas votre boulot, si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes embauché, vous n'allez pas faire long feu, vous allez même à un moment donné, oups, j'ai oublié de démarrer ça, vous n'allez pas. À un moment donné, vous n'allez pas, euh, on va juste vous dire merci, au revoir, c'est gentil d'être venu, mais là, euh, c'est pas pour ça que je t'ai embauché, donc euh, on va arrêter de vous payer, on va vous mettre dehors. Non, je vous parle de... Quand je monte une entreprise, donc je monte une entreprise, que ce soit, euh, j'en sais rien moi, en immobilier, dans le commerce, dans euh, de la vente en ligne ou du. Bref, mais j'en fais mon activité principale. À ce moment-là, si j'en fais pas une priorité, sincèrement, il est, il est, il est urgent d'aller voir quelqu'un pour se faire aider parce que, a priori, si je monte mon business, c'est normal d'en faire une priorité. Mais par contre, quand on a déjà une activité, et qu'à un moment donné, on se dit je « vais, je, vais, je vais développer une autre source de revenus » ou « je vais développer un plan B ben, ». Souvent, je, je réalise qu'on a, on, on a tendance à ne pas prendre cette seconde activité, cette, cette deuxième voie qui peut être une, une voie hyper intéressante, notamment par exemple avec ce qui se passe et ce qui s'est passé, mais ce qui va nous suivre pendant des, des, des mois et des mois encore, cette crise sanitaire. Ben, j'ai cette source de revenus supplémentaires qui va m'aider à faire face parce que j'ai commencé à la développer sérieusement. Mais pourquoi on ne la développe pas sérieusement ben, Alors souvent, je le sais, vous le savez, je vous le dis souvent, c'est parce que c'est présenté comme une activité assez facile à faire. Tu rien à faire, ça va rentrer tout seul, etc. etc. Ne mets pas d'effort. Donc nous, on dit très clairement qu'il y a quand même un minimum d'une heure par jour à y mettre pour réussir à développer, à commencer à se faire une routine, etc. Etc. Mais c'est pareil, l'heure que j'y mets ou dépense que j'y mets dans cette heure, si je fais semblant de développer mon activité parce que comme nous on développe sur les réseaux, donc je vais surfer sur Facebook, je vais voir les chats qui sont euh, qui ont peur des concombres, vous savez, j'adore cette vidéo les, on le met les concombres derrière ou des courgettes, enfin j'en sais rien en tout cas, ils font des bonds de 3 km de haut parce qu'ils ont peur. Si je passe mon temps à regarder ça, j'ai l'impression que je développe mon business, mais fondamentalement, je ne développe pas mon business. Si vous me voyez plisser les yeux, c'est parce qu'en fait j'ai pas mes lunettes sur... j'ai pas ni mes lunettes ni mes lentilles donc je, je vois complètement flou et je ne sais pas du tout s'il y a des commentaires. Euh... Le truc c'est que, à un moment donné, quand on décide d'ajouter une corde à son arc, quand on décide de développer une activité complémentaire, quelle qu'elle soit, il y a un moment donné, il faut y mettre de l'énergie. Et il faut y mettre de l'énergie, il va falloir, dans tous les cas, en faire une priorité. Alors vous allez me dire « Ouais, mais non, c'est pas OK, parce que moi, en fait, euh, j'ai déjà un boulot à plein temps, euh, je fais n'importe quoi, j'ai un boulot à plein temps, et je veux juste, en fait, avoir un complément de revenu. OK, parfait. Mais si je ne fais pas ce qu'il faut pour que ce complément de revenu, à un moment donné, se mette en route et me rapporte quelque chose, ça ne va jamais fonctionner. Alors comment je fais pour mettre ça en priorité Alors c'est simple, c'est pas, pas parce que je dis « on va le mettre en priorité » qu'on va y passer... 8 heures par jour, en plus des 8 heures par jour ou 10 heures par jour, que je mets déjà dans mon activité principale. Ça veut dire que je vais passer 18 heures par jour à bosser. Non, on prône quand même la liberté, euh, le plus de loisirs, moins de temps de travail, etc. etc. Non, je vais commencer par un truc qui est essentiel, et je pense qu'on y reviendra dans d'autres lives, l'organisation. Je vais m'organiser, je vais poser jour après jour, heure après heure, je vais poser exactement qu'est-ce que je dois faire. Et dans tous les cas, dans cette organisation-là, et surtout dans ma tête, enfin et surtout et aussi dans ma tête, je vais inscrire, en fait, cette ligne de cette activité complémentaire comme étant quelque chose d'important, une chose à laquelle je dois penser tous les jours. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, imaginons, je suis dans une activité de marketing relationnel autour des voyages, par exemple. Il faut que je sois en permanence, en, en alerte, quand je discute avec des gens, quand j'envoie des messages aux gens, que je sois en permanence en alerte sur ce qui se passe et sur ce qu'ils vont me dire par rapport à leur envie de voyager, par rapport à leur envie de s'évader. Mais c'est pareil pour nous, on est dans le bien-être et la santé, il y a un moment donné, quand on discute avec les gens, on est en alerte, on se doit d'être en alerte par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec les gens sur... Ben, pour notre part, comme on a une gamme très... Enfin, on a plusieurs gammes, on, on brosse très large, on a la possibilité d'aborder les gens sur beaucoup de choses, mais on est en alerte. Et puis, par Rapport au business en lui-même à un moment donné, par exemple, quelqu'un avec qui je vais discuter qui va me dire ben Écoute, c'est compliqué pour moi parce que j'ai plus d'emploi et j'en trouve pas, ou c'est compliqué pour moi parce qu'avec la crise, je, je ne peux plus travailler, ou c'est compliqué parce que j'en ai ras-le-bol de mon patron, il me saoule et j'aimerais bien faire autre chose. Si je réagis pas à ce moment-là, ça veut dire que j'ai oublié que mon activité devait être une priorité. C'est dans ce sens-là cette priorité, mais c'est une priorité qui doit se travailler. Régulièrement, C'est-à-dire que je fais mon activité principale. Alors je vous... là, on est bien d'accord, je vous parle. Par exemple, moi, cette activité complémentaire est devenue mon activité principale. Donc forcément, encore une fois, si ce n'est pas, mon... si pas ma priorité, j'ai un problème. Mais si j'ai mon activité principale et que je veux développer ça à côté, je dois malgré tout l'avoir toujours en tête quand je croise un client, quand je croise quelqu'un quand je suis en train de faire quelque chose avec quelqu'un je dois l'avoir en permanence en tête nous par exemple on a notre fameuse gourde filtrante la gourde filtrante c'est un peu euh, le truc qu'on peut trimballer partout qui se voit beaucoup plus facile à trimballer et à montrer que par exemple se mettre une crème sur le visage anti-rides, ça se fait un peu moins bien en société qu'on soit bien d'accord donc c'est ça que je veux dire et c'est important et pensez-y si vous êtes dans ce genre d'activité ou si vous, si vous imaginez un jour ou l'autre développer ce genre d'activité, si vous le faites je ne vous dis pas de rajouter des heures et des heures. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est à peu près une heure dans la journée. Quand je dis à peu près, c'est qu'en règle générale, ce n'est pas une heure de forcément devant son ordinateur. Ça se fait beaucoup sur le téléphone. C'est du contact avec les gens. Donc, si je contacte quelques personnes, ces personnes ne vont pas forcément me répondre tout de suite. Elles vont me répondre plus tard dans la journée. Mais c'est dans tous les cas, j'inscris une routine et je la fais tous les jours, tous les jours, tous les jours pour mettre ma machine en route. En fait. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est hyper important de faire ça sérieusement. Et quand je fais quelque chose sérieusement, ben, je le mets, je le priorise. C'est un petit peu comme si je disais, ben, là je voudrais perdre du poids, je prends souvent cet exemple-là aussi, mais je voudrais perdre du poids, mais je vais faire attention à manger une salade une fois par semaine, le reste du temps je mange des pizzas, des hamburgers et des croque-monsieur. C'est pas cohérent. Je fais une priorité de ma perte de poids, donc je fais attention. Je veux me mettre à courir, je mets, je fais une priori, je mets en priorité d'aller courir 3 à 4 fois par semaine pour que ça devienne quelque chose de routinier que ça devienne quelque chose qui est bien ancré dans ma dans mon quotidien et que je vais vraiment et qui est ancré dans ma vie en fait et ça c'est hyper important donc pensez-y euh, je vous invite à me laisser en commentaire si ça vous parle par rapport à ce que vous faites déjà ou ce que peut-être que vous êtes dans un système où euh, vous aviez pas ça vous était pas forcément venu à l'esprit mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça me fera plaisir d'échanger avec vous par rapport à ça mais pensez bien à chaque chose que vous faites dans votre vie. Pensez à lui mettre une priorité, à l'inscrire quelque part dans un planning quotidien pour que ça se fasse. Sinon, à un moment donné, vous trouverez toujours quelque chose d'autre à faire avant, parce que c'est comme ça, l'humain est ainsi fait. Par exemple, moi aujourd'hui, j'étais censé à un moment donné faire de la guitare, c'était marqué. J'ai attrapé mon cours en ligne, j'ai juste oublié de prendre la guitare et puis après, j'ai été pris par autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé au final Je ne l'ai pas fait. Donc, ce n'était pas mis assez en priorité pour moi, mais je le sais, donc je vais corriger ça dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. En France, bonne fin de week-end férié, bonne reprise demain. Et puis pour nos amis québécois qui n'avaient pas de jour férié, je vous souhaite une excellente après-midi. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.